Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a un peu plus d'un an quand j'ai commencé mon travail d'auto-entrepreneur en tant que graphiste et illustrateur où j'ai été victime d'une arnaque sur internet. Donc, tout commençait bien et en fait j'ai reçu un mail d'une certaine personne nommée Thierry Varichon qui est certainement pas son identité et qui m'a envoyé un mail sur, sur, sur ma mail perso en me demandant si j'étais intéressé pour réaliser des affiches. Donc bien sûr, ben moi en tant que première expérience, j'ai foncé tête baissée et je lui ai dit, il euh, n'y a pas de souci, je suis disponible pour ce projet. Dites-moi en un peu plus concernant le projet, des informations complémentaires, notamment par rapport à la réalisation de ces quatre affiches. Donc euh, voilà tout se passe plutôt bien dès le début, il, il m'envoie pas mal de renseignements euh, concernant les affiches. On parle un petit peu budget, c'était 250 euros l'affiche, ça faisait 1000 euros pour les quatre affiches, largement suffisant euh, pour moi. Donc euh, de ce point de vue- là c'était vraiment parfait. Il avait une deadline qui était à peu près d'un mois, donc pour quatre affiches, cela me semblait assez raisonnable. Je lui ai dit que je validais tout ça, il n'y avait pas de souci. Et voilà, donc au fil de la conversation, donc je lui ai demandé un petit peu plus d'informations et de lui demander un gros briefing concernant les affiches pour savoir un petit peu les détails, les informations qu'il fallait mettre sur les affiches, etc. Donc il y en avait une qui était pour des retrouvailles d'anciens élèves du lycée, qui m'a même donné l'adresse. Un jeu concours de billard. Ensuite, il y avait une collecte de dons pour les démunis qui était censée être pour l'UNICEF en faveur des orphelins. Et ensuite, une soirée dansante autour du thème de l'amitié et de la rencontre. Donc pour moi, c'était assez clair. Je ne voyais pas du tout d'informations ou de choses qui auraient pu me donner un déclic et me faire me méfier de ce genre d'annonce. Donc j'ai continué à lancer euh, voilà, sans vraiment aucune méfiance. Ensuite il m'a demandé de lui envoyer un RIB pour que le virement puisse se faire une fois la réalisation des illustrations. Donc tout se passe bien, hein. je commence euh, à réaliser les deux premières illustrations. Il m'avait demandé si j'avais besoin d'un accompte ou euh, si la personne devait payer la totalité une fois que la, les quatre euh, affiches étaient réalisées. Donc moi pareil, hein, euh, j'ai fait confiance donc je m'étais dit il euh, n'y a pas de souci. j'ai pas vraiment besoin d'un compte. Euh si tout se passe bien, je vous livre les quatre affiches, et puis ensuite vous me payez la totalité une fois que c'est terminé et que c'est envoyé. Il me donne vraiment carte blanche sur la réalisation des affiches, donc je me suis dit bon il est assez quand même exigeant sur le brief, mais ensuite pour la réalisation il est assez ouvert, donc pour moi pareil, hein, j'ai continué avec une grande naïveté. Donc les échanges se passent, bien sûr je le tiens au courant de, de l'avancée des illustrations, et c'est là où les choses deviennent intéressantes. J'ai reçu un mail assez, assez bizarre. Il revient vers moi en me disant « Je viens vers vous tout confus, j'ai demandé un compte de 250 euros. Je demande si le virement a été bien. A été bien, déjà bon, il manque un mot. La comptabilité me notifie que c'est fait en ligne et qu'il y a eu une erreur lors de l'émission, donc vous recevrez 4250 euros. Je suis très confus, je vous propose ce qui suit. Le virement étant parti et ne pouvant être annulé. Étant donné que nous devons aussi payer notre plaquiste ce jour, je vais informer notre plaquiste que vous lui ferez un virement semaine prochaine une fois l'argent sur votre compte bancaire. Une fois l'argent sur votre compte, m'envoyez un message pour me notifier et en retour je vous enverrai son RIP pour lui envoyer la différence. Et merci de revenir tôt. Donc rien que déjà par rapport à ce mail, j'avais un petit peu un doute et je me suis dit, bon... Si je reçois les 4250 euros sur mon compte, je veux bien croire à cette histoire. Et dans ces cas-là, ben, je virerai la différence euh, à ce fameux plaquiste et l'histoire sera réglée. Donc euh, j'attends quelques jours pour euh, recevoir justement euh, ce virement de 4250 euros. Plusieurs jours suivent, euh, donc euh, 3, 4, 5 jours et je reçois toujours rien. Une semaine se passe, donc je leur envoie un message. Bien sûr, il a insisté pour me demander si j'avais reçu le dépôt. Et je lui ai dit que non, il n'y a, a vraiment toujours rien. C'est bizarre que ça mette autant de temps pour un virement puisque normalement un virement de banque à banque, même si c'est différentes banques, c'est maximum 48 heures voire 72 heures. Et c'est vrai que ça m'a paru un petit peu bizarre sur, sur ce fait là, mais bon, je n'ai pas plus creusé la question et donc je reviens vers lui euh, presque une semaine après en lui disant euh, que je n'ai toujours rien sur mon compte et que je vérifierai bien sûr euh, tous les jours. Pendant ce temps là, j'avais bien avancé sur les, sur les illustrations, je venais terminer la troisième et j'allais attaquer la quatrième, sauf que par rapport à cette histoire, je voulais attendre quand même ce virement là pour pouvoir continuer et lui transférer aussi les illustrations pour pas non plus qu'il parte avec les illustrations sans me payer. Et donc là, je lui demande de verser un compte de 250 euros pour savoir si vraiment les virements se, se passent bien et auquel cas, voilà, si le si le virement des 250 euros est fait, là je pourrais me dire que le virement a bien été fait, donc il n'y a pas de souci pour les, pour les suivants. Et là, donc, il arrive le week-end. Il me semble que c'était un samedi. Je me rappelle très bien. J'étais chez mon cousin. Je vérifie mon compte, voilà, comme, comme tous les jours pour voir si le virement avait été fait. Et là, je m'aperçois sur mon compte que effectivement, j'avais bien les 4250 euros en plus. Là où j'avais pas vraiment fait attention au tout début, j'avais pas vraiment vérifié de quoi ça provenait. C'est-à-dire que soit c'était un virement, soit c'était un chèque. Et à un moment, euh, j'ai voulu vérifier justement euh, par quel moyen avait été euh, fait ce, ce virement euh, de cette somme. Et je me suis rendu compte que c'était un chèque et c'est là où j'ai un petit peu compris j'ai un petit peu ouvert les yeux en me disant c'est bizarre, il m'a dit qu'il me ferait un virement et là c'est un chèque alors ok il a, un, il a mon, mon RIB mais comment il a pu euh, déposer un chèque sur mon compte, euh, donc ça c'était vraiment la première chose qui m'a mis la, la puce à l'oreille mais ce qui était vraiment bizarre c'est que l'argent s'affichait vraiment sur mon compte j'étais à plus de 4000 euros, donc là je lui envoie un message et je lui ai dit bon écoutez euh, je viens de vérifier mon compte et effectivement l'argent a bien été versé je fais la, la, le virement de la différence dans l'après-midi, sur le compte euh, bien sûr qu'il m'avait envoyé du fameux plaquiste, qui n'existait pas, hein, mais <rire> voilà. Et là, c'est là où ça m'a paru encore plus bizarre. Au moment où j'ai voulu faire le transfert d'argent, où j'ai voulu faire ce virement-là, ça m'a mis que j'avais un, un montant insuffisant sur mon compte. Donc je le virais 3250 euros en gardant les 1000 euros. Le transfert ne, ne se fait pas en me mettant un message d'erreur comme quoi les fonds étaient insuffisants sur mon compte. Donc euh, je réessaye l'opération, ça remet le même message. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à me poser euh, certaines questions, à émettre des, des, des hypothèses, etc. sur le fait que ça marche pas. Aussi, on était un samedi, donc je me suis dit peut-être que le virement euh, est validé, entre guillemets, sur le compte, mais l'argent n'est pas vraiment transféré. Enfin, bon, j'ai essayé un petit peu de me chercher euh, toutes les excuses aussi euh, possibles. Donc à ce moment-là, il m'appelle un petit peu en panique. Donc il me demande, euh, voilà, est-ce que vous avez pu réussir le virement Je lui explique que non, ça ne marchait pas. Et je lui ai dit, bah, écoutez, je vais essayer de virer des moindres sommes. Et. Et si ça marche, bah écoutez, je, je vous le ferai en plusieurs, en plusieurs fois. J'ai essayé une fois 1000 euros, ça passait pas. J'ai essayé 500 euros, ça passait pas. Et donc je me suis dit, bon, euh, on va essayer 250 euros. Et là, le 250 euros, il passe. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, on va faire par 250 euros, et puis, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et là, donc je réessaye le deuxième virement montant insuffisant. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 250 euros ont bien été validés car j'avais bien sûr l'argent sur le compte, sauf que bah pour les 1000 euros, etc., ça ne passait pas puisque j'avais pas l'argent sur le compte. Comment ça a pu se passer ainsi Alors déjà, il faut savoir qu'il y a eu vraiment un gros problème au niveau de la banque. En fait, cette personne-là a fait un chèque à mon nom de 4250 euros qui a été déposé sur mon compte. Et en fait, le souci, c'est que quand la banque valide un chèque, au tout départ, ils analysent la signature. Et la signature se fait à la base par un robot. Il analyse les signatures que vous ayez pu faire auparavant, il les compare avec celle actuelle du chèque que vous avez déposé. Si ça matche, ben c'est cool, et si ça ne matche pas, il y a une personne physique qui va ensuite vérifier cela et cette opération peut durer quelques, quelques jours et en fait ce qui s'est passé c'est ça, c'est que la personne a déposé le chèque donc à mon nom dans une autre banque, le temps qu'il se fasse valider même si c'est un chèque en blanc, si c'est un faux chèque, l'argent a été euh, affiché sur mon compte alors qu'elle n'aurait pas dû être affichée et c'est là où j'ai compris que c'était un chèque et je me suis dit ok c'était un faux chèque mais comment l'argent a pu être affiché sur mon compte et c'est là où j'ai contacté ma banque en leur disant il y a quand même une faille dans votre système dans le sens où euh, si une personne dépose. Euh, imaginons, je vous fais un chèque de, euh, de 4000 euros, mais voilà, bon, c'est un chèque en blanc. Vous l'encaissez et pendant le, le durée de validation, la somme est affichée sur votre compte. Mais dès lors qu'il a été validé comme quoi euh, c'était un faux chèque et que du coup, ben euh, c'est pas bon, eh bien en fait l'argent est retiré sur votre compte entre guillemets mais en fait elle n'y a jamais été sauf que sur l'application et sur votre compte elle s'affiche bien c'est ce que j'ai dit à ma banque si les 4250 euros n'auraient pas été affichés sur mon compte jamais j'aurais fait le transfert donc, c'est aussi un petit peu la faute de la banque de m'avoir fait croire que le chèque avait été validé pendant ce laps de temps de validation. Je lui ai quand même fait le virement de 250 euros qui est passé puisque, ben oui, j'avais de l'argent sur mon compte. Heureusement, j'avais pas, pas 4000 euros, sinon, ben, je l'aurais certainement fait les virements des 4000 euros. La personne au culot m'a quand même renvoyé un message pour me demander si j'avais fait le virement des 250 euros. En plus, j'ai essayé de faire appel à la banque en me demandant d'annuler le virement, ce qui n'a pas été possible, malheureusement donc dans l'histoire j'ai perdu 250 euros ce qui m'a vraiment euh, vraiment fait chier hein, très clairement euh, si je peux parler ainsi mais bon en tout cas euh, voilà, j'avais réalisé les trois illustrations sur les quatre. la fin de l'histoire et la note positive qu'il faudra en retenir et c'est là où je me dis que quand même les choses sont bien faites je m'étais dit bon ben bah, finalement les illustrations elles vont servir à rien puisque bah, c'était une arnaque et je les ai fait pour une personne qui n'existe pas pour un lycée qui n'existe certainement pas et pour des soirées ou des choses qui n'existent forcément pas. Donc je me suis dit, perdu pour perdu, c'est fait, c'est fait. J'ai choisi une illustration qui était celle que j'avais réalisée pour l'UNICEF, qui était un portrait d'une petite fille euh, qui venait euh, certainement d'un pays africain, que j'ai pris sur Internet et que je vais vous montrer euh, ici. J'ai voulu la poster en me disant, bah voilà, je suis assez fier de mon travail, et je voulais quand même euh, la poster pour euh, mettre du contenu sur mes comptes euh, sociaux, que ce soit Instagram, euh, Biens. Et la chose qui s'est passée, qui était complètement géniale, c'est que, en fait, lorsque je l'ai publié sur Behance, qui est un site qui appartient à Adobe et qui référence voilà, pas mal de projets dans un petit peu tous les domaines, que ce soit la photo, l'illustration, la 3D, voilà, à peu près tous les domaines numériques et graphistes, tout ce qui touche à peu près à l'art. Quelques jours après l'avoir posté sur ce site-là, il a été sélectionné pour se retrouver dans, une, dans la galerie Adobe, dans le thème des illustrations. Et en fait, voilà, c'était vraiment pour vous montrer également aussi que bah, parfois on a des mauvaises surprises, on est parfois un petit peu trop naïf, on se prend un petit peu les, les, pieds dans le, les pieds dans le tapis. Mais encore une fois, si on fait les choses avec bon cœur et avec toujours cette volonté de bien faire, même si ça aboutit pas à la fin, même si forcément on se sent un petit peu démuni et on se dit bah, « finalement, j'ai travaillé pour rien, etc. », continuez de publier, continuez de faire les choses. Et vous verrez que vous serez récompensé, ce qui a été le cas pour moi grâce à Biens qui a reconnu ce projet et que vous pouvez retrouver dans la galerie d'illustration. Donc euh, continuez d'aimer ce que vous faites, continuez de partager, n'hésitez pas à persévérer surtout. Et voilà, on vit toujours des mauvaises expériences, bien sûr, qui nous forgent, il faut toujours en tirer les leçons. Alors, je, j'en ai pas voulu à cette personne parce que, ben, j'imagine bien que cette personne-là, elle aussi, essaie de gagner de l'argent comme elle peut. Mais voilà, je lui en veux pas. C'est vrai que il soutient de l'argent à des personnes qui ne voient pas forcément le mal comme moi, hein. Et c'est pas une question de vivre dans le monde des bisounours. Mais c'est vrai que quand on se lance dans une activité, eh bien on a tendance à être un petit peu aveugle et à foncer tête baissée. Mais en tout cas, voilà, la finalité est bonne. Les illustrations que j'ai pu faire, je les ai quand même publiées. Ça m'a fait des vues, ça m'a fait des personnes qui ont apprécié ce projet-là. Et rien que pour ça, eh bien, je peux le remercier. Donc en tout cas, ben, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Ce format de vidéo euh, est un petit peu différent euh, des autres. Mais en tout cas, euh, voilà, je voulais vous partager cette petite anecdote. Et euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez pu être victime d'arnaques sur Internet, que ce soit dans votre travail ou, euh, ou pour autre chose. Ça m'intéresse vraiment de, de savoir. Et en tout cas, euh, voilà, je voulais passer ce message pour vous dire que, quoi qu'il arrive, si vous faites les choses bien, euh, tôt ou tard, vous serez récompensé. Et, euh, et puis voilà, aimez ce que vous faites <rire> allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous, salut